C'est à tous et c'est ici les moindaforiii, bande de manguru. Donc avant de commencer la vidéo, écoutez-moi bien. Je veux parler d'un site ultra bien, Ça s'appelle mangat Pour les fans de manga et tout, voilà. En gros ils vendent des t-shirts, des accessoires de différents mangas comme Dragon Ball Super, Tokyo Ghoul, Attaque on Titan, One Punch Man. Et en gros, bien sûr, grâce à nous vous avez un code promo euh, activable, je crois, c'est 24 heures dans Jacob, non Voilà, donc en gros c'est Nyamadis. Voilà, et vous avez bien sûr une bonne réduction. Et bien sûr, pour les 100 premiers qui commandent le truc, ils auront une figurine de Goku ultra instinct gratuit. Là, on dit pas nous, là, mais moi j'ai envie, là. Bon, en tout cas, la vidéo va commencer. Blind test, tu connais, c'est parti. On va commencer du coup par le premier manga, manga très connu. Je vais écouter la musique. de super Ouais, c'est quoi la question C'est quoi du coup le manga, du coup C'est un truc de super-héros. Ouais, ouais. Même... Euh, My Hero Academia Bien, bien, bien ouais <rire> un point, un point On commence non, bon. Oh, putain <rire> <rire> C'est hein. wow. ah. ah. je sais plus Vas-y Non, je sais plus C'est vraiment un manga ultra connu Ah, n'y va ni... ah. Vas-y Je sais plus C'est vraiment le pouvoir de l'amitié il est vraiment à fond c'est vraiment trop Pauline Bah moi il je vois que Fairy Tail en oui, pouvoir Voilà c'est bon. Voilà. Ah, voilà, bon Voilà voilà voilà voilà Ah Fairy Tail c'est Déjà un point C'est un truc de euh, crime trouver euh, Tu vois De crime et tout un il un peu policier, très connu. Un Non, encore une chance. Vraiment connu hein. C'est un petit mec, on va dire que avec des lunettes. Détective que non. Voilà très bien, très bien. Ah, okay. Alors. C'est un manga très connu hein. Euh dirais Naruto. Ah non Fairy Tail Non Non Dragon Ball. Ah. Euh, du film, Dragon Ball Super euh, contre ah, le, le virus, ouais. Je regardais pas les. Autres. Ah ok. Secondes. Ah, ouais voilà. Juste ça veut dire Attends 10 secondes avant de répondre. Vas-y. Voilà. Bien, deux points déjà. T'es chaud hein ça Deux points. Ah. Ah, C'est bruto. Oui, bien, bien. Deux points, deux points. C'est chaud, hein. C'est parti. C'est le refrain. <musique> Hippo... Hippo non, c'est un truc qui est sorti récemment au cinéma en plus. Ah, c'est facile, ça Ah, euh... Ouais. Il est sorti récemment au cinéma... My Hero Academia Non. Dernière chance. Ça a été fait par les Français, du coup, euh, au cinéma. Non, j'ai pas du tout. Nicky Larson. Ouais. Allez, oh, monsieur. monsieur ce que tu fais, là euh, Là, je commande sur un, le site, là, Manga T-Shirt, là. Je comptais m'acheter de T-Shirt de Goku instinct pour avoir la figurine gratuitement. Je la veux ah ouais d'accord, ouais. ça fait comme ça. Bah on cache après le moi. Comme ça, je suis pour à commander ou deuxième au moins. J'ai droit non Ça okay, wow. ah, mec chauve Ça mec chauve et puissant Ah one Punch Man Ouais très bien, très bien. Ensuite, c'est parti Attends ouais, top, truc encore de super-héros aussi Mais différent euh... Super-héros hein C'est pas si ça quand même Ça un est mec... Oui voilà, Ouh. du coup, attends, oui mais Le nom du manga c'est voilà, pas le nom du manga Voilà, viens viens Trois points, t'es chaud hein Ça il est quand même un peu dur hein attends, Je vais pas écouter C'est un manga, un, un, un, un anime du moment. Hein. Oh, ça, ça va vraiment faire un buzz hein, avec des gobelins. Ouais. Oh, non, euh, cool voilà, bien. Cool, bien. <rire> ah non. Euh, Golbizaya Ouais, bien. Ça bien. pas regardé. Moi bien. j'ai pas regardé mais il a bien. <rire> Alors, mais je l'ai pas du tout celui-là. Manga aussi archi connu. Ah, je l'ai pas du tout. Pas du tout Encore Nicky Larson, j'aurais pu deviner, mais là, non, du tout. Alors là, c'est euh, Boruto le film. Ah non, je regarde pas du ah, tout. Boruto. Naruto quoi, Boruto, Ouais, ouais Boruto, non. Pas, là, du, je tout, okay. pas du tout, ok, Manga très lourd. Hein. <médicatrice> 10. Ola, ola, ola, ola, ola <rire> là, un, un 10 <rire> Oula Oula Oula Oula Oula Là c'est un 10 Oula Oula Oula Ça dit rien Non, celui-là ça me dit rien. Vraiment, euh, genre un mec euh, avec une casquette et tout, euh, très puissant. Bien. Jojo Bizarre Aventure Ah tu connais pas non, non, du okay, tout. Je vois pas, hein. Alors c'est un truc, si tu veux, avec des enfants, il y a une mama Et si tu veux, on va dire que les enfants se font euh, manger leur cerveau <rire> C'est un truc du moment hein, vraiment, hein. c'est un truc du buzz du moment hein. <rire> Tu connais pas Non, c'est Promise of Neverland Ouais, j'avais entendu Je sais pas, ok, c'est ouais. Promise of Neverland, ok d'accord, gentil Voilà, c'est vraiment connu. Hein. J'arrive, je ne saurais pas le dire. <rire> c'est vraiment connu, c'est vraiment le truc du moment, c'est qu'on te connaît. C'était quoi la musique <rire> Avec euh, des super-héros. Des super-héros. J'ai rien envie de dire, non, c'est pas ça. Non, pas... Bah, My Hero Academia. Oui, voilà. Ah, ah pas pas ça, mais oui, c'est des Ah, je ne vois pas l'animer Ah, ok, saison 3, saison <rire> 3. Ah, non, attends donc. L'animation. Du coup. Euh, Shingeki no Kyojin. Très bien. Très bien. Premier opening. Premier opening, voilà, très bien, il est chaud. Voilà, très bien. Du coup allez, dernière, du coup dernière, vraiment connu celle-là aussi. Vraiment bon, connu. Ça ressemble aux musiques du manga que je regarde en ce moment. Ah Tiens, ouais, vas-y C'est quoi, <rire> c'est quoi, quoi, si <rire> Non, ça me fait penser à Seven Daily Sins. Ah, non. C'est un truc, euh, si tu veux, on euh, va dire, avec des grands méchants, des grands monstres. Et on va dire que l'humanité est en danger. Dans combien de mangas l'humanité est pas en danger Mais c'est vraiment à dire que des, des gros monstres qui mangent. Qui mangent les humains. Et on est carrément dans un endroit avec un mur protégé. Là, bon, c'est donné. Attaque des titans. Jamais regardé. Ah ah, c'est bon ça, d'accord, ok Démontre que c'est facile Ah, bien sûr <rire> Non, alors c'est un mec, tu veux... Alors, indice ça veut énormément, il va de 0% à 100% Et quand il a 100%, il est en mode vraiment euh, imbattable c'est le truc du moment, c'est truc du moment 100% Non j'ai déjà dit One Freshman, non. Ça C'est un mec aussi avec une frange devant, il y a une frange là Il est un peu en mode euh, tu vois sombre mais quand il est à 100% il est en mode euh, badass Ça il devient noir, enfin... Euh... Non je suis toujours cheveux noirs Mais c'est inconnu hein Il a des pouvoirs de ouf 100% Tu quoi Ça commence par un M M.O. Euh... Mob ah. Mob... Euh... Oui. Mop Race euh... ah, mon gars Mop Psycho Sang Ah ouais Aïe aïe aïe aïe, ça craint là Monsieur Bon ça 3 points sur 5 ça va, 3 points sur 5 ça va Ouais ça va On devrait bien jouer hein Merci Bien joué à toi Je Parti Ça fait du mot aussi hein Ça me dit rien? Ah non, tiens, il me dit vraiment rien. Pas du tout? Vraiment pas. Donc c'est The Rising of the Shield Hero. Ah non, tiens, non, je voulais okay. voir. Non, ah non, je voulais regarder après. C'est parti. Bon. Ça pleurait, hein, ça pleurait. Hein. Alors. Ça fait pleurer? Ouais, bah quand même, oui. Pour les gens on va dire de l'ancienne génération, quoi. Ouais, j'allais dire, c'est un manga ancien, donc je sais pas, j'aurais dit peut-être les premiers Pokémon. Non! Digimon? Non! Un, connu, hein. un indice? Euh, ouais, c'est facile, hein, je dis ça, un indice. Ouais. Euh, on va dire combat, mais combat, on va dire, mais bon. Combat ouais, c'est plus un truc, hein. Ouais, mais après, c'est trop facile l'indice, tu vois. Indice Ozaru. Toriko? Non. non. non Dragon Ball GT. Oh, c'est un truc mythique quand même l'opening hein, hein. C'est vrai Ok bon, En tout cas merci à toi en tout cas Bah pas de soucis C'est connu C'est vraiment connu C'est un manga connu C'est un manga connu Très, très connu. connu Je sais pas C'est Naruto non. non Ok C'est ni One Piece ni Naruto C'est quelque Nanatsu no Non Bon Très connu, s'il vous plaît, c'est un classique Ah mais oui, c'est un truc connu Je l'ai oui écouté il y a pas longtemps Ah en plus, voilà Je me rappelle plus ah c'est renconnu s'il vous plaît Ah non mais moi, moi je l'ai pas. pas. Attends. Ah 3 c'est 3 cils Bon dragon Ball. Bon, quoi Dragon Ball Dragon ah, Ball. super, ah, non, super hein. Super. Ah non je okay. <rire> la Bon en tout cas merci à vous hein. Il y a rien. En tout cas merci d'avoir visionné la vidéo, bonne année Manguru Donc dites en commentaire bien sûr euh, les mangas que vous avez trouvé, combien de réponses et tout. Et euh, si vous avez le temps, bah, allez sur le site voilà en question, commandez, faites-vous plaisir parce que moi tu vas acheter un tout Goku là pour sentir goku, voilà. Enfin, merci à vous. Hein.